qui fasse partie de l'accorderie. Cette salariée travaille sur la capacité d'agir, justement. Elle n'est pas là pour gérer les échanges entre les accordeurs, elle est juste là pour permettre aux accordeurs à gérer eux-mêmes les échanges, à voir comment on accueille, donc elle forme les accordeurs qui vont accueillir, les nouveaux accordeurs qui vont arriver, à gérer les échanges de temps, à gérer les échanges de services, à proposer des actions collectives, etc. Et c'est ça qui est absolument génial, c'est de se dire qu'on travaille vraiment Là, de, sur la substance de la capacité d'agir, on a une salariée pour 1400 personnes, ou l'équivalent de 1 ou 1,5 équivalent de temps plein, quelquefois on est deux, et euh, c'est ça qui est intéressant. Il y a une économie dite domestique, qui est tous les services rendus et qui est non monétarisée, et qui sert la société aussi. Au contrario de l'économie marchande, qui se monétarise, où il y a des salaires, des échanges financiers, et du coup on voulait remettre ça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 Quelque chose, je crois, très fort autour de la dynamique de la corderie qui nous a fait connaître auprès des partenaires associatifs, de la collectivité locale, qui a très bien fonctionné, ce qui a permis à Ecosol d'émerger derrière, c'est le deuxième projet. Et le troisième projet, l'ELEF, qui est aussi assis sur une crédibilité d'une association globale. On connaissait plein de personnes qui ne travaillaient pas. Et euh, qui se morfondaient ou qui disaient Ben, moi, je ne sers à rien dans la société. Je n'ai pas de travail, ça fait un moment que je cherche du boulot, j'en trouve pas, je suis nul. Et euh, on se rendait compte que la valeur travail était centrale dans notre société. Et que ces personnes-là, en référence, euh, disaient Ben, moi, je ne sais rien faire, je ne travaille pas. Et c'est bien ça, là. ce qui nous avait un peu révolté, c'est en se disant Mais la société aujourd'hui, elle a la scène que c'est le travail qui est central. Travailler plus pour gagner plus, euh, il faut travailler, il faut être productif, etc. Or, la richesse d'un pays, même, n'est pas que liée à la productivité marchande. Et surtout, on ne voulait pas que les gens se contraignent ou se disent bah, « je suis nul parce que je ne travaille pas. » C'est pas du travail au noir. Les accordeurs n'ont pas le droit d'exercer leur métier. Ce qui fait qu'on n'est pas en train de rendre des services économiques au sens strict du terme. Évidemment, on peut réparer un, un robinet ou un petit truc électrique, mais c'est plus du dépannage. C'est pas faire l'installation de sa maison ou, à, ou faire des gros travaux. Quoi. Et c'est souvent ce que les artisans ne veulent pas faire. En plus, il y a 10 minutes où il faut changer un joint ou un truc comme ça. Ça leur coûte plus cher de prendre le contact que, que de le faire eux-mêmes. C'est de se dire, ne pas attendre d'avoir. pas démarrer tout de suite avec rien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 Aussi, c'est un des deuxièmes points, se dire, euh, n'attendons pas d'avoir toutes, les... toutes les réponses. Et deuxième point, ne pas hésiter à partager et puis quelque chose qui n'est pas forcément euh, abouti. La Corderie répondait à un besoin, on s'est installé à Chambéry-le-Houx, qui est le quartier, un des quartiers populaires de Chambéry, dit populaire. Et euh, du coup, avec des personnes potentiellement qui avaient peu de revenus ou un peu moins d'argent et se dire bah, quand on fait un échange d'une heure contre une heure et qu'il n'y a pas d'échange monétaire, potentiellement on peut attirer des personnes. Et effectivement, très rapidement, on avait Chloé Lorando qui était une animatrice, super personne, incroyable, qui avait de l'énergie à revendre et elle discutait, papotait dans le quartier et très rapidement elle a fédéré 200-300 personnes qui se sont inscrites autour de, de la Corderie.